Voilà, donc euh, je me suis trompé, je viens de m'apercevoir que je me suis trompé. Je voulais publier sur Camp Notre-Dame et en fait, j'ai publié sur mon compte. Donc par souci de continuité, je vais, je vais continuer. Euh... Oui, donc, donc je viens de m'apercevoir que je me suis trompé. J'ai publié euh, sur mon compte, alors que je voulais publier sur euh, Camp Notre-Dame. Donc je vais continuer sur mon compte hein, et puis je rebasculerai la prochaine fois euh, sur... sur euh qu'en Notre-Dame. Donc voilà, donc nous allons con continuer à prier euh, le rosaire euh, sur ce livre, Un souffle qui passe. Euh, et euh, nous allons prier les mystères euh, glorieux. Donc Seigneur, nous nous plaçons dans, sous ta divine volonté, multiplie à l'infini les grâces sur toute ta création, sur toutes les âmes. Accorde-nous un déluge de grâce en continu, maintenant et toujours, et en tout lieu. Ainsi soit il. Alors je, je vous lis l'introduction. Les mystères glorieux du Très Saint Rosaire sont l'apothéose de cette longue et merveilleuse prière à Marie, la mère du Sauveur. Ils sont l'issue du combat, la couronne de la victoire, la lumière du ciel. Ils sont le don de l'Esprit Saint au monde par Jésus Christ, Fils unique de Dieu. Vainqueur de la mort par sa sainte résurrection, c'est le premier mystère. Maître incontestable de la vie par sa glorieuse ascension, c'est le deuxième mystère. Sauveur de l'humanité par le don de son esprit de sagesse et de vérité au monde dans les ténèbres, après l'offrande de son corps et de son sang, pour que vive le monde, et c'est le troisième mystère. Ils sont aussi, ces mystères glorieux, une pensée d'amour pour Marie, la petite servante du Tout-Puissant que Dieu a préservée de la corruption du tombeau, en la plongeant dans un profond sommeil pour l'enlever auprès de lui dans sa gloire. C'est le quatrième mystère. Marie, qui l'a élevée à cette place, qu'elle seule, mère de Dieu, peut occuper, celle de reine du ciel, et c'est le cinquième et dernier mystère. Réjouissons-nous donc de ce que Dieu nous a donné dans le ciel une maman. Faisons d'elle notre porte-parole auprès de Jésus, son divin Fils, puisqu'elle, il ne peut rien refuser.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 mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il, pour tous les hommes de la terre, afin qu'ils sachent qu'ils ont au ciel un Père qui les aime. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, pour que le monde entier se tourne vers Jésus, envoyé par le Père, pour le sauver.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 Pour tous ceux qui a touché le départ d'un être cher, afin qu'il ne s'oublie pas, afin qu'ils n'oublient pas qu'ils peuvent aider efficacement son âme à progresser vers Dieu en offrant pour elle prières, messes, sacrifices et renoncements, et en vivant eux-mêmes une vie meilleure. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs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 Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que les hommes consacrent chaque jour leur cœur au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie, et pourquoi pas au cœur de, de, du, du très chaste Saint Joseph, et aussi euh, se consacrer euh, à Saint Michel-Archange, gardien de la France afin que l'Esprit Saint s'établisse en eux et les guide tout au long de leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, pour que les hommes comprennent que le Saint Rosaire récité avec foi et ferveur, et l'âme redoutée du démon, et qu'en se plaçant sous la protection de Marie et en la priant en union avec les Saints du Ciel, ils peuvent être certains de parvenir à Jésus.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 Et moi, je suis lancé, donc je vais, je vais poursuivre avec les, un chemin de croix, euh, toujours dans, dans le livre. Euh, voilà, une méditation par un ange de, du chemin de croix. A tout de suite.